Comment mélanger la puissance du business physique dans le dur et la puissance d'internet pour développer un business profitable et rentable aujourd'hui. C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager quatre composantes, quatre éléments dont vous avez besoin pour pouvoir mélanger la force du business dans le dur et la force du business sur Internet pour faire vraiment quelque chose de profitable qui soit au service de votre vie et des personnes que vous allez impacter, donc c'est-à-dire vos futurs clients. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne,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 Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes attiré par ce titre, c'est-à-dire comment développer un business sur internet et hors de l'internet. Et vous vous demandez comment faire, quels sont les chemins les plus rapides et les plus profitables pour y arriver. Je vais vous partager ici un système, euh, une, quatre éléments, quatre composantes qui vous aideront à aller très rapidement, plus rapidement que certaines personnes qui resteront fermées dans l'ancien monde. Et c'est quoi l'ancien monde C'est justement une des erreurs que l'on fait ou qu'on commet parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tenté de le faire. Vous avez tenté un business sur internet. Et vous n'avez pas vraiment réussi à avoir des résultats assez conséquents. Ou peut-être des résultats, mais vous dites, mais euh, je suis, euh, euh, oui, je gagne un peu d'argent, mais je suis pas vraiment libre à tout niveau. Et pourtant, je vois d'autres entreprises qui ne sont pas sur Internet et qui ont des super business profitables. Ou alors, vous êtes de l'autre côté, vous avez un business plutôt dans le dur physique présentiel et vous vous dites, c'est bien oui, je gagne ma vie, mais je ne suis pas libre et je sens que j'ai un palier et je vois d'autres personnes qui utilisent la puissance d'internet et qui sont super libres, comment faire pour y arriver. Voici l'erreur qui est commise souvent, c'est encore trop souvent, c'est parce qu'elle a été distillée comme ça, c'est de penser qu'il y a le business simplement sur internet ou le business hors de l'internet. On pense dans l'ancienne. L'école, il y avait l'ancienne école et puis la nouvelle école, c'est-à-dire l'ancien monde et le nouveau monde. L'ancien monde pensait que quand on faisait du business, on utilisait uniquement un business dans le dur physique et que tout ce qui était sur internet, qui utilisait internet sont forcément des geeks. C'est pour les geeks, ce sont les personnes qui ont grandi avec internet, qui ont un ordinateur au bout des doigts, qui sont capables de coder, qui sont capables de maîtriser la technique. Et bien souvent, quand je rencontre des entrepreneurs des passionnés de liberté disent « là, ça c'est pas pour moi, je ne sais déjà pas comment maîtriser les réseaux sociaux, je ne sais pas comment faire ci ou ça. » Et donc en, dans l'ancien monde, le nouveau monde fait que aujourd'hui ce n'est plus sur internet ou hors de l'internet, c'est grâce à internet. Cela veut dire que internet n'est plus une option que vous développiez un business physique dans le dur, où vous devez construire, je ne sais pas, des grosses machines, même des tracteurs, peu importe, ou que vous développiez euh, une entreprise numérique euh, virtuelle avec des formations à distance. Quel que soit le choix de votre business model gagnant, sachez que Internet n'est plus une option. C'est grâce à Internet. C'est-à-dire que c'est grâce à Internet que vous attirez des, des clients, des patients, que vous attirez des personnes de votre boutique. C'est grâce à Internet que vous attirez des visiteurs sur votre site. Peu importe, il faut comprendre ce nouveau paradigme et de rentrer dedans. Et quand je vois euh, des entrepreneurs qui réussissent bien sur Internet, mais qui se sentent bloqués, ils se disent non non non, je ne peux rien faire en dehors de l'Internet parce que moi je suis sur Internet et on reste sectaire. Ou alors d'autres personnes qui sont hors de l'Internet qui se disent non moi je reste dans ta Internet parce que l'Internet c'est pas pour moi c'est pour les autres c'est pour les jeunes ou c'est les gens euh, qui sont adaptés et on reste aussi sectaire. Comment mélanger la puissance de ces deux mondes C'est ce que je veux vous partager maintenant avec ces quatre points qui vous montreront comment utiliser quatre forces, quatre puissances importantes pour créer une vraie puissance dans votre business. La première des choses à comprendre, c'est utiliser la puissance d'Internet pour le trafic, pour attirer des clients, des visiteurs sur vos sites Internet ou dans votre boutique physique. Donc là, vous prenez la force d'Internet. C'est comme si vous aviez un frère et une soeur qui travaillaient ensemble, qui faisaient un partenariat. Et les deux sont puissants, le physique et le présentiel. Et pour là, là, c'est Internet la sœur qui va intervenir et qui va apporter ce trafic. Vous pouvez bien sûr utiliser le frère, le, pré le présentiel, qui lui peut aussi apporter euh, du physique, c'est-à-dire du bouche à oreille, euh, aller prospecter, aller un à la suite de l'autre trouver des clients. En revanche, la sœur elle est plus puissante, elle a un levier extraordinaire. Elle peut comme ça attirer des milliers de personnes en faisant des publicités ici et là et vous attirer des millions de personnes rapidement. Ça c'est pour le premier point, trouver, donc une première, vous avez besoin de la puissance d'internet pour attirer ce premier trafic dans un premier temps. Dans un deuxième temps, deuxième point, c'est d'utiliser encore notre sœur internet pour utiliser la puissance de l'automatisation du parcours de vente, c'est-à-dire le chemin que l'on suit pour filtrer vos clients, c'est-à-dire pour savoir avant que le client vienne chez vous, avant que vous discutiez, avant que vous échangiez, de savoir qu'il est qualifié, s'il a besoin d'échantillons, s'il a besoin de démonstration, s'il a besoin de voir votre bienveillance ou de votre expertise, au lieu de le faire individuellement, vous pourriez le faire mais ça prendrait beaucoup de temps, là une fois de plus, la sœur internet a un levier très puissant. On peut utiliser des parcours de vente automatisés qui font en sorte que lorsqu'il y a dix mille personnes qui arrivent, peut-être qu'il y en a en finale, finale 1000 qui sont intéressantes pour votre business et que vous pouvez vraiment aider. Et donc là, la sœur internet grâce à des parcours de vente, grâce à des pages et des messages, va créer la valeur, va créer de la bienveillance et va filtrer jusqu'au moment où il restera les 1000 personnes ou les X personnes à qui vous pouvez vous, euh, vous adresser. Et puis, troisième point, là, là vous allez intervenir le frère qui est le physique et le présentiel, c'est-à-dire utiliser la puissance de l'intervention humaine pour finaliser. Et je parle ici surtout lorsque vous êtes dans des offres, des offres haut de gamme, des offres gagnantes, premium, à des tarifs allant de 3 000, 10 000, 20 000, 100 000 euros, avec des prestations de services. Si vous êtes dans le business du coaching, de la formation, du consulting, dans le business de, de SaaS par exemple, ou peu importe, lorsque vous proposez des services qui créent de la vraie valeur ajoutée pour vos clients et que vous investissez peut-être des heures et du temps, là vous pouvez augmenter donc vos tarifs. Et vous pourriez évidemment utiliser la sœur internet pour vendre, parce que la sœur internet est très très puissante. Elle peut vendre des milliers, milliers, milliers, milliers, milliers de produits. Seulement voilà lorsqu'il s'agit de tarifs haut de gamme au delà des 3000 euros elle a besoin aussi d'une intervention humaine la puissance pour aller plus vite pour appuyer votre opération pour qu'il y ait beaucoup plus de performance ça peut être le téléphone à distance ça peut être le face à face encore mais le téléphone vous permet d'aller beaucoup plus rapidement donc lorsque vous utilisez strat stratégiquement ces différents points comme ça et puis enfin quatrième point utiliser la puissance des deux, de la sœur internet et de la puissance humaine pour créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire délivrer un contenu de haute valeur, la puissance de votre produit, de votre service, de délivrer puisque la vente a été faite, la promesse a été remplie et maintenant, il faut délivrer ce que vous avez promis à votre client. Et c'est comme ça, quand vous combinez, vous voyez que la sœur intervient beaucoup parce que la puissance d'internet, elle est euh, incontestable. Comme je dis, ce n'est pas avec ou sans, c'est grâce à internet, mais quand on est comprend. Qu'il ne faut pas être sectaire, donc on peut utiliser les deux, on peut faire des choses, des opérations très profitables. Si aujourd'hui vous suivez cette vidéo et que vous avez des produits ou des services qui méritent d'avoir plus de poids, d'être plus élevé en termes de tarifs, des services et des produits haut de gamme gagnant à 3000 000, 10 000, 15 000, 20 000 parce que vous proposez des quelque, chose, des quelque chose qui vaut la peine d'être connu et que vous voulez savoir comment utiliser un système rapide qui utilise toutes ces opérations, c'est-à-dire comment attirer ce premier trafic comme j'ai présenté, ensuite comment euh, le système pour filtrer rapidement sans avoir besoin d'intervention humaine et puis faire ce contact, cet échange et puis finalement pour délivrer la vraie valeur ajoutée, la bonne nouvelle pour vous c'est que j'ai créé une présentation que je vais vous partager ici. Vous pouvez découvrir le lien sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou tout est indiqué dans la description. Vous pouvez participer. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait dans nos entreprises de conseil pour transformer des clients d'un inconnu à un client en peu de temps, en quelques jours, simplement à des montants très élevés, allant de 3000 jusqu'à 200 000 euros avec même des pourcentages sur les ventes. Je vous montre, comme ça, les coulisses. C'est la première fois que je le fais dans cette conférence. C'est un atelier digital. Vous pourrez y participer. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce vers le haut, comme ça, en me disant si ce sont le genre de type de vidéos que vous aimez. Ça m'encourage pour en créer d'autres. ou partager encore des pépites euh, que l'on découvre avec mes 15 années d'expérience entrepreneur. On a testé pas mal de choses et on sait euh, euh, ce qui marche mieux et d'autres et, et dans, dans, dans quel cas ça peut fonctionner le mieux. Donc, je vous le partagerai avec beaucoup de plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, le bouton s'abonner est là et laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire en vous disant qu'est-ce que vous avez trouvé de plus pertinent dans cette vidéo. Et puis, posez-moi une question, j'aurai l'occasion d'y répondre dans une prochaine vidéo. Vous allez sans doute m'inspirer une idée de vidéo ou alors même ici au bas de celle-ci. Je vous envoie toute mon amitié, mes meilleurs de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci.